Bon, 1 plus 1 égale 2 ou 3 On va le vérifier ensemble tout de suite. Je vous emmène bosser aujourd'hui dans un cabinet de conseil auprès des entreprises avec des experts comptables dedans. Suivez-moi Bonjour Bonjour Jerry. je m'appelle Etienne, bienvenue chez SECOB. Ben merci beaucoup, j'ai vu que Secob recrute des experts comptables, moi ce job m'a toujours intrigué, on peut en parler ensemble. Écoute, et on va même évoquer bien plus que le job d'expert comptable, ah bon je te paye un café Eh ben volontiers, merci, ouais. merci. Merci beaucoup, tu sais que je suis un grand amateur de café, je suis ravi de découvrir ton job aujourd'hui, mais présente-moi d'abord ce que représente CECOB. Alors, Groupe CECOB, c'est une société de conseil auprès des entreprises et de leurs dirigeants. C'est une société qui a été créée en 1963 sur la base du métier de l'expertise comptable, et depuis, nos métiers couvrent largement la sphère du conseil avec des experts de la comptabilité, de la fiscalité, du juridique, du social et de la paye, ainsi que de la gestion de patrimoine. Et nous exerçons également le métier de commissaire au compte. OK. Et quel est votre ADN, votre vision Alors, la vision du groupe SECOB, elle s'articule autour de trois briques. La première brique, c'est le service centré sur le client avec une forte proximité relationnelle et géographique. La deuxième brique, c'est l'épanouissement de nos collaborateurs dans la relation avec les clients, mais également dans l'interaction avec l'ensemble des salariés du groupe SECOB autour des notions d'évolution et polyvalence. Et la troisième brique, c'est l'innovation, tant en interne que chez nos clients. Alors, des briques qu'on voit derrière toi, notamment. Et euh, explique-moi la particularité du, du groupe. Alors, la particularité du groupe, elle est notamment liée à cette troisième brique, l'innovation permanente, puisqu'aujourd'hui, le groupe CECOP dispose d'un pôle technologique qui va bien au-delà d'un simple département informatique. C'est-à-dire Alors, très concrètement, cela se traduit récemment par deux prises de participation dans deux fintech, ces fameuses startups qui utilisent les nouvelles technologies au service de la finance. Et alors, quels sont les chiffres clés du groupe euh, aujourd'hui Alors le groupe Secob réunit 250 personnes sur 8 agences, dans le Grand Ouest, sur Orléans et sur Paris. Nous réalisons un chiffre d'affaires consolidé de 20 millions d'euros auprès d'une clientèle essentiellement composée de TPE et PME. Alors Étienne, dans quel secteur d'activité En particulier dans les secteurs des cafés, hôtels, restaurants, les CHR, la franchise, les professions libérales, la grande distribution et les nouvelles technologies. Et nous développons également fortement nos prestations du traitement de la paye puisque nous réalisons chaque année plus de 100 000 bulletins de salaire. Waouh Ok. Bon alors tu le sais, moi je suis venu pour le recrutement parce que c'est ton actualité. Mais explique-moi quel profil vous recherchez exactement Alors Jerry, comme tu viens de le voir, le groupe CECOB a plusieurs métiers et donc à ce titre, nous recherchons différents profils. Tout d'abord, nous recherchons des chargés de mission en comptabilité, mais également des chargés de mission en audit et commissariat au compte. Nous souhaitons également recruter des gestionnaires de paye ainsi que des consultants web marketing. Bon, je te l'ai dit au début de notre rencontre, moi, c'est le job d'expert comptable qui m'intéresse, mais il consiste en quoi au juste Jerry, as-tu écouté Etienne On recrute plusieurs profils. Veux-tu les découvrir Bah écoute, avec plaisir, mais rapidement, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. On y va. Ici, si je te présente les rois du roi. C'est quoi un roi Roi ROI, retour sur investissement. Ah, mais ça fait RSI, ça, c'est pareil. Mmh. Alors ici, je te présente Monsieur Bill en... Ah, bah c'est ce poste-là qui m'intéresse. En quoi il t'intéresse bah, On m'a dit qu'on pouvait faire dire aux chiffres ce qu'on voulait, en fait. Ici, je te présente Mme Bulletin de Paye. Ah, donc ici, je pourrais faire mon propre bulletin de salaire. Bah oui, comme tout le monde ici, pourquoi Et voilà notre fameux commissaire. Assieds-toi, Jerry. J'ai besoin de te poser des questions sur ton bilan et ton compte de résultats. Et d'abord, tu étais où dans la nuit du 29 au 30 février Bon alors, Marion, finalement, quelles compétences il me faut pour travailler chez COB Alors, au-delà des compétences techniques propres à chaque métier, on recherche des talents qui aiment travailler en équipe, qui privilégient les relations clients et qui souhaitent s'épanouir au sein d'une entreprise dynamique. Tout ça avec le smile du matin au soir. Merci. J'ai le droit à la calculatrice Expert du conseil. Work and play. CDI et alternance. C'est comme Rennes et Nantes et toutes nos autres agences. Mais si tu parles foot, je donne mon joker. Je dans mon équipe. Marion Etienne, merci beaucoup pour cette expérience originale chez Secob. Ben, merci à toi. Bon, moi j'ai d'autres entreprises à visiter. Par contre, vous, vous avez sans doute un des profils pour rejoindre l'équipe Secob. Postulez. Quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous. Bon, j'ai bien aimé cette nouvelle expérience de job chez des experts comptables décomplexés qui vous offrent une welcome box en arrivant. J'espère que vous aussi... N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, likez les vidéos, je veux des pouces bleus partout. A bientôt pour une nouvelle expérience de job et n'oubliez pas votre ceinture pour aller bosser. Ciao Bon, je vais peut-être rester finalement. Bon, je signe où